Salut à tous, Bon, j'ai l'habitude de me lever tôt maintenant pour le groupe Carrefour. Aujourd'hui, je vous emmène bosser ici dans un Carrefour Contact et on va préparer l'ouverture avec Séverine, sa franchisée. Allez, suivez-moi Bonjour Séverine bon, Bonjour Géry Bienvenue dans mon magasin Merci beaucoup Je suis ravie de découvrir bah, ton magasin et puis ton job de franchisé aujourd'hui. Tu as une équipe de combien de personnes ici Alors, 8 personnes et okay. plus un apprenti. D'accord. Voilà. Donc ton job, c'est du management Du management et je m'occupe beaucoup des rayons aussi. Je m'occupe de la comptabilité. La gestion Oui. Bah, on va voir ça ensemble Oui, Allez. très bien. On a le droit voilà, à une petite cartelette pour commencer la oh. journée <rire> On verra ça tout ah, à l'heure. Bon, d'accord. On va travailler avant de manger. Je suis gourmand, tu <rire> sais. <rire> oui. Et qu'est-ce qui te fait lever le matin, qu'est-ce qui t'anime toi au quotidien Alors moi, c'est surtout les clients, faire plaisir aux clients. Okay. Et puis avoir un rayon bien rempli, que ouais. le client trouve tout ce qu'il qu a besoin. La proximité finalement, être à l'écoute du client, c'est vraiment ma priorité. alors, c'est quoi ton parcours <rire> Tu as fait quoi avant d'être franchisé Alors, j'ai travaillé ici pendant 15 ans. Ouais. J'étais au niveau de la boucherie charcuterie. Ok. Ah, donc tu étais Là. vendeuse ici, tu as voilà. commencé vendeuse ouais. Et puis euh, je me suis occupée beaucoup des rayons. Ouais. Et tu l'en aiguille, ça c'est fait. Je suis passée adjointe il y a trois ans. Tu as gravi tous les échelons. Voilà. Et tu as en eu une formation Oui, j'ai eu une formation de huit semaines. C'est moitié en immersion, moitié en magasin école. Donc là on nous apprend tous les aspects euh, techniques, utiliser ouais. euh, les outils Carrefour. Euh, Et si moi j'y connais mais, euh, rien à la grande distribution Mais par exemple, voilà, toi, tu veux aller chez Carrefour Exemple. Eh bien écoute, tu peux tenter ta chance. On va m'apprendre voilà. toutes les ficelles Et voilà, métiers, À la quoi. formation, ils vont t'apprendre tout ça. Bon, et super. la formation est gratuite. C'est ah important. Bon oui, ça, c'est important de le dire. Même si je viens de l'extérieur Ah oui. Complètement gratuite. Tout à, gratuit. fait. Tout à okay. fait. Super. Oui. Et alors, comment tu choisis ton format Explique-moi entre City, Contact. Euh... Alors, le format, tu vas avoir ton rendez-vous avec le recruteur. Ah, tu un entretien de recrutement. Oui. Et puis, il euh, y a plusieurs formats ouais. qui vont être proposés. Et selon tes tests. Eh bien, ils vont en proposer un qui tira le mieux euh, en fonction de tes compétences tes euh, appétences. Ça. Et puis après, il y a le choix. Il hein. y a plus de 4000 euh, magasins, il y a 600 contacts. Donc, euh, le choix est vaste. Bon, il faut beaucoup d'argent pour euh, devenir franchisé. Alors Géry, il faut avoir à partir de 7500 euros pour être en location gérance. D'accord. Et si tu veux investir, il te faut à partir de 80 000 euros. Pour avoir ton propre magasin. Pour avoir ton propre okay. magasin. Et toi, t'en es oui, où aujourd'hui Alors moi, j'ai choisi la location gérance okay. parce que je trouve que c'est un peu plus sécurisant. Il faut son permis Transpalette aussi, non Oui. oui, oui. <rire> et c'est quoi les autres qualités qu'il faut pour être franchisé Alors, il faut être dynamique, mais ouais. ça, euh, je pense qu'il n'y a pas de souci. Tu l'es déjà. Merci, c'est gentil. Il faut être très commerçant à l'écoute du client. Ok. Toujours être prêt à rendre service. Avoir l'envie d'apprendre, d'entreprendre aussi. Ça, c'est euh, okay. le B.A.B.A. ici. Les deux, des produits frais et de qualité dans tous nos magasins l'un ou l'autre, selon ton profil. Tu peux devenir Carrefour franchisé partout en France. Séverine, merci beaucoup pour la découverte de ton univers, ton quotidien. Moi, j'ai adoré. Tu m'as donné envie de devenir franchisé. Parfait. Merci pour ton immersion pour la journée. Et puis à bientôt dans notre Carrefour Proximité. Et si vous aussi, vous avez envie de devenir franchisé, si vous avez le goût du commerce, de l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à faire la formation. C'est parfait. Postulez. <rire>